Salam à wa les wa de en train de faire des choses. Ils ont en train de faire des choses. de en de Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va Oui, bien. Merci. Et toi Pas mal, merci. Tu vas au travail Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez non. non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée. Et à bientôt. Au revoir à la prochaine. Dis Bonjour à Renaud de ma part. Et suis venu ici, je suis venu ici, je suis venu je suis je la situation de communication, c'est saluer et présenter. Il y a un pour saluer et présenter quelqu'un. Alors, qui est-ce que je Barbara. Il a des son voisin, le jardin Léo à sa collègue des amis de à son ancienne collègue, Noémie. y a Et acte de parole, il est fait, la situation, ne le l'acte de parole de saluer et présenter quelqu'un. نلتقي بكم مرة تانية بعد استماع الى الحوار بشكل جيد إليكم الآن السياغ والتعبير المهمة على هذه السيئات المهمة التي سأقصرها لكم بالقلية والأخرى من الخصوص الصيوية إذن أول ça fait plaisir de te voir bonjour ça fait plaisir de te voir de voir c'est ce qu'on appelle le tutoiement deuxième personne du de singulier lorsque vous parlez à plusieurs personnes vous pleurez ça fait plaisir de vous voir monsieur ça fait plaisir ça fait plaisir de vous voir madame mon crin, c'est vous. Il m'a pleuré. Il m'a politesse. Bonjour, ça fait plaisir de te voir. Bonjour, ça fait plaisir de vous voir. Et de ne pas la conversation. Je te laisse. Je vous laisse. Au revoir. Je te laisse. Je vous laisse. C'est la même chose lorsque vous parlez à plusieurs personnes. Je vous laisse. Lorsque si vous parlez à une seule personne, je te laisse. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. On peut dire aussi des bonjours à madame, des bonjours à monsieur, des bonjours à un nom ou un prénom de ma part. Par exemple, des bonjours à Renaud de ma part, des bonjours à Marcel de ma part, des bonjours à Adèle de ma part. Voilà. Vous avez bien compris maintenant. Alors, répète avec moi, s'il vous plaît, les expressions « bonjour »,« bonsoir »,« selon le cas »,« ça fait plaisir de te voir »,« c'est bien »,« ça fait plaisir de vous voir », toujours au début de la conversation. À la fin, « je te laisse »,« je vous laisse »,« au revoir »,« à bientôt »,« à la prochaine »,« dis bonjour à monsieur X de ma part ». Alors, je vous la conversation la À la prochaine, Alors, au, prochain, au revoir, à bientôt, Dis bonjour à X de ma part. À X, de ma part, Et est qui fait que le de, de, de, à vous vous connaissez Vous vous connaissez hum. Est-ce que vous vous connaissez Vous vous connaissez ou pas vous connaissez vous connaissez vous connaissez vous vous tu connais mon voisin vous لان خاصك ولا بدات في المحل ديالها ديال في المحل تي تستعمل دائما في دائما في حاله إذا كان عندك واحد الصديق ديالك مثلا ولا واحد قريب منك مثلا الفو اللي تستعملها هي مال بلوري ماشي شخصيه مهمه من قبل vous connaissez Alain Tu connais mon cousin Alors, voici Alain. Je te présente, Alain. Je vous présente, Alain. Alain, mon cousin. Alors, répète avec moi si vous voulez les expressions. Vous vous connaissez Vous connaissez Alain tu connais mon voisin, par exemple Alors, voici Alain. Alain, mon cousin. Je te présente Alain, mon cousin. Je vous présente Alain, mon cousin. Donc, la présentation. D'accord Alors, c'est très facile. Je te présente Alain, mon cousin. Comme exemple. Je vous présente Alain, mon cousin. Alain, mon cousin. Voici Alain, c'est Noémie. D'accord Voilà, Noémie, c'est Alain, mon cousin. Voilà. C'est tout pour le moment. Nous allons vous suivre. Et nous allons Et Nous allons نتواصل مع الآخر باللغة الفرنسية. كان معكم يزدلة مختص باللغة الفرنسية وكذلك على كومميكاسن بروجيسيف على شاشة اليوتيوب وكذلك على الواتساب. ممكن نخاطط على شاشة اليوتيوب. أنا أقترح لكم دليان سيدوسو من في الأسفل وكذلك على الواتساب. كن هناك وحد مجموعة ومجموعات مهمة للتراسل باللغة الفرنسية. إذن نين تواصل بشكل جيد باللغة الفرنسية؟ هذا هو هدفنا. إلى اللقاء.